T'imagines, en fait, c'est comme si aujourd'hui, ouais. je suis là, je te critique, je te critique, je te critique, et demain, je suis amenée avec toi Grave ouais. Tu vois, genre, c'est. Non, pour moi, c'est pas possible. Tu vois, tu... tu veux pas critiquer une personne et après aller traîner avec cette personne. Non, après, c'est mes principes à moi, mais apparemment, elle. Le... je les ai regardés. Mais de toute façon, elles sont toutes pareilles. Non, mais je te jure. Surtout, elle-là. en as pas mal de tout prendre en photo là, mais je me trouve trop belle ah, et ce surkiff, franchement, euh, ça devient relou. Hein. Non, c'est bon, je laisse mon téléphone. Et hey, mais d'ailleurs, je viens de penser à un truc quoi. Tu sais, un jour, ouais. Mathilde, on était partie elle était encore avec Julien, tu vois. Mm -hmm. Et genre, on était parti euh, en boîte, nous trois. Et pendant la boîte, <coughs> tu m'écoutes, ouais. Ah. Et pendant la boîte, à la fin, du coup, euh, on rentrait et elle, elle nous fait non, euh, moi je rentre à l'hôtel avec un mec. Ouais. Mais elle est encore en couple avec Julien. Ouais. Elle était encore en couple avec Julien. Et alors Elle est partie en... à l'hôtel avec un mec. Elle était encore en couple. Et alors Je ma gueule là. T'as entendu ce que j'ai dit ou je dois répéter elle est... elle est partie à l'hôtel avec un mec. Genre généralement on est toujours en train de critiquer les mecs. Mais en fait là elle a trompé son mec. Moi. Franchement, pour moi, ça me choque. On est toujours en train de critiquer les mecs. Oui, les mecs, c'est des trompeurs, les mecs, si, les mecs, ça. Et on parle pas, c'est des meufs. En vrai, les meufs, c'est des grosses. Mmh, quand même, hein Ah ben si, ah ben si. Il faut arrêter, si il faut, faut voir la vérité en face. Mais c'est quoi ton problème T'es pas en couple pour aller voir ailleurs C'est pas parce qu'elle est partie à l'hôtel qu'elle a fait quelque chose, hein, franchement. Ben, enfin, déjà juste le fait d'aller à l'hôtel, c'est déjà pour moi une tromperie. Hein. C'est même sûr et certain qu'elle a trompé. Mais attends, en quoi ça te regarde mais c'est mais... c'est pas question que ça me regarde, c'est juste qu'on est en train de parler, c'est tout C'est hallucinant comment les meufs elles sont pas fidèles Moi ça me choque On est toujours en train, ça te choque pas T'es sérieuse Non mais sérieusement, là tu fous de moi Mais en quoi Je te rappelle que toi aussi tu as trompé Johan hein? Alors, Tu te, te souviens, souviens pas ou pas C'est vraiment une tromperie Comment ça c'est pas une tromperie Moi je l'ai trompé Et en plus tu même pas non, non? Moi je l'ai trompé ouais. ouais. ouais. Johan Bien sûr, bien sûr À quel moment je l'ai trompé Non mais... Attends, je l'ai pas trompé. Attends, c'est pas une tromperie. Non, mais là, ça n'allait pas, oh. pas dans mon couple. Ça n'allait pas dans mon couple. Ça n'allait pas bien entre nous. Et en plus, tu te justifies ben quoi Mais ben, ça n'allait pas bien. Je me sentais pas bien dans mon couple. Oui. Putain. Mais pourquoi Elle tu ne pas juger Pourquoi tu juges Parce que je te juger. Je ne suis pas un exemple. En tu quoi, as fait je suis pas un exemple Je suis pas un exemple. Tu as fait la même chose. Je suis pas un exemple. Arrête. Je suis mieux qu'elle. Je suis mieux qu'elle. Comment ça, tu es mieux qu'elle Je suis mieux qu'elle. Non, ça va. Tu as trompé Yoann mais deux fois. Non, mais arrête. On se parle là. On est copines. On se connaît très très bien. Tu l'as trompé deux fois. M'a dit peut-être qu'elle a fait l'erreur de sa vie et puis euh, elle a regretté et s'est oh ben C'est pas, pas Moi toi, toi, toi, toi je suis en es en encore elle. moi tu es encore avec lui J'ai en oui, en oui, en oui. oui. envie de la critiquer, je la critique, enfin, je sais pas, j'ai une bouche, j'ai envie de parler, oui. je parle D'où je suis pas sur les autres Pas sur les autres. Pourquoi pas sur les autres euh, Franchement, ça peut pas sur, sur les j ai, j ai... Je signe, le, un... mais ben je juge qui j'ai envie bah de juger. Moi, tu ne suis pas, tu pas, si, pas si. les gens. Je ne pas plus que tu n'es pas un exemple, quoi. Mais un exemple. alors là, si je suis un exemple. Tu n'es pas un exemple. Tu as tombé ton mec deux fois et pourtant. Mais je m'enferme sur rien dire. Moi, quand il va dit la même chose. il a dit. Tu vas dire, oui, je l'assume. Mais alors là, il a pas de soucis. Mais alors là, il a pas de soucis. Je crois que je suis qui je suis qui moi T'es qui Mais, mais est je suis Anaïsa Anaïsa Non mais franchement Mais, mais je suis ça J'assume ce qui sort de ma bouche, je le dis. J'ai envie de te dire. On va je voir. le dis. Mais t'es censée être ma, ma copine, copine ou t'es pas ma, ma copine en fait mais... Je suis ta copine et aussi la copine de Mathilde. Je suis désolée. Mais une je suis ta grosse copine. Copine. Et la oh, copine es une de t'es une grosse cul Pourquoi Mais je sais pas, genre. On est même trois copines. Mais moi c'est pas ma copine. A quel moment c'est ma copine Mathilde Oui ça va Mimi, viens Salut Mimi, ça va Ça va et vous Oui, on était justement en train de parler de toi Ah bon, ah, qu'est-ce qu'il y a on disait que tu mettais trop de temps, t'étais où Et c'est beau ah oui, que oui, ces oui, sacs bon. de shopping là Mais j'étais avec des amis là, à côté, au centre commercial ah, On ouais. a dévalisé les boutiques Oh putain, je te montrerai. Oh, t'es trop belle T'aimes bien ma robe Ah, merci Mais qu'est-ce qu'il y a Salut je suis. Rien. Salut, ça va Je sais pas, je pense que ça va je suis choquée. Ben choquée qu de quoi Ah non, rien, t'inquiète. Bah, ben, si, dis-moi qu'est-ce qu'il y a Non, il n'y a rien. Mais ben, qu'est-ce qui se passe Mais je sais pas, on était en train de parler de toi, j'ai juste dit oui, tu m'étais du temps Ah, ok. Mais ben, pourquoi tu fais la tête comme ça Oh non, rien, t'inquiète. Elle est Elle a mal à la tête, c'est pour ça. Quoi Vas-y, on se prend en selfie. Vas-y, on les met sur Insta Ouais s'il te plaît. Par ouais. contre qualité Samsung. me hein, qu Ouais c'est ça, ça fais-toi plaisir. Allez. Ouais. C'est bon. C'est bon Je mets sur Insta. Ouais. Ah, ouais. attends, je vais le garder d'abord. Celle-là Non. Celle-là Ouais. Ouais, celle-là, elle est pas mal. On est toutes Moi, les deux belles dessus. Mais non, sur, sur celle-là, tu es beaucoup plus belle. Pourquoi Moi, tu mais parce que moi je suis belle dessus. Mais moi je suis pas belle dessus. Tu vois, tu, tu peux pas mettre ça sur Insta même. Mais... mais si tu es belle, regarde, tu es trop belle. Mais si tu es belle, c'est bon, tu es belle, t'inquiète. Bah non, mais regarde, on voit même pas mes yeux. T'abuses. <rire> mais tu veux qu'on voit tes yeux pour aller... Où tu okay. vas aller où avec tes yeux Bon, laisse tomber là. Donc toi, maintenant, tu mets une photo pour qu'on voie tes yeux Regarde, je mais dors sinon, dessus. je mets des cerises sur tes yeux. Je dors dessus. Mais t'es trop dessus. belle dessus. Bah non, non, non. non. Ok, mais dessus. je mets l'autre. Je mets l'autre, ouais. alors Ouais, ok. okay. Te plaît. Attends, non, mais t'es sérieuse, là Quoi encore Mais, mais c'est je... tu m'as dit. Non, mais je t'ai pas laissée, là, mais... <rire> mais à mais qu'est-ce que tu fais, là hein Mais dans tous les cas, c'est mes abonnés, donc... Euh, J'ai envie de te dire... Euh... Comment ça c'est tes abonnés Mais moi je suis dedans et en plus... Euh... Non mais attends, attends... T'es trop belle, t'es trop belle. Ah non, je suis pas belle dessus. Es trop belle. là tu belle. Regarde, c'est déjà trop belle. Mais non, j'aime pas, j'aime pas cette photo, c'est bon ça. T'as déjà laid. trop l'œil, carré. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ok. Mais Regarde, Donc, je supprime dessus. Mais je la supprimerai tout à l'heure alors. alors.